Voilà, nous sommes maintenant capables de créer des nouveaux blocs pour dessiner euh, ici un triangle, mais ce serait aussi facile de faire un nouveau bloc, de créer un nouveau bloc pour dessiner un carré, un pentagone, tout ce que l'on veut. Euh, mais le problème de ce, cette procédure qui dessine un triangle, elle est suivant Si je l'exécute une nouvelle fois, le lutin dessine effectivement un triangle, et là, encore un triangle. Mais... Tous ces triangles sont toujours de la même dimension. Peut-on maintenant définir un nouveau bloc pour créer, pour dessiner une forme géométrique de la dimension que l'on veut Bien la réponse est oui. Et je vous montre comment dessiner par exemple un pentagone de la dimension que l'on veut. Alors pour cela, je n'ai plus trop besoin de la procédure pour le triangle. Je vais la jeter et. Je suis obligé d'abord de jeter ceci. Voilà, je vais nettoyer mon écran. Et nous sommes partis pour définir un nouveau bloc qui va permettre de dessiner un pentagone de la dimension que je veux. Pour cela, comme tout à l'heure, avec la vidéo précédente, créer un bloc. Alors ici, eh bien, comme je vais dessiner un pentagone, je propose d'appeler le bloc Pentagone. mais cette fois-ci, je ne clique pas directement sur OK je vais dans les options et je vais ajouter une entrée nombre vous allez comprendre dans quelques instants ce que cela signifie donc je clique et j'ajoute une entrée nombre qui pour l'instant, il m'est proposé qu'elle s'appelle number one ce pas terrible alors je vais par exemple indiquer euh, à la place number one euh, taille car cette information va me donner la taille du pentagone. Voilà, et maintenant je peux cliquer sur « OK ». Est-ce que ceci dessine un pentagone Absolument pas, je peux cliquer tant que je veux. Il n'y a aucun pentagone qui se dessine, mais vous avez compris qu'il faut bien sûr que je définisse moi-même la façon de dessiner ce pentagone. Mais ça, vous savez faire, bien sûr. Donc, en avant, contrôle, répéter, Répétez quoi Combien de fois Alors Un pentagone, c'est 5 fois. Et répétez quoi D'abord, il y a, bien sûr, le mouvement avancer de un certain nombre de pas. Mais faudra-t-il avancer de 10 pas Non. Il faudra avancer du nombre de pas qui sera indiqué dans le paramètre taille. Alors, pour cela, je prends l'élément taille qui est là et je vais le copier dans avancer de avancer de taille. Vous direz mais on ne sait pas combien est taille non mais on le saura plus tard. Donc on va répéter cinq fois avancer de taille et puis tourner à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance pour l'instant, avancer, tourner de alors pas 15 degrés pour un pentagone mais 360 divisé par 5 ce qui nous fait 72 degrés. Voilà, il me suffit maintenant encore éventuellement de mettre le stylo en position d'écriture au début et de relever le stylo à la fin. Voilà, ceci est donc la définition pour dessiner un pentagone. Je mets cette définition un peu sur le côté et je vais l'exécuter. Pour ça, je retourne à ajouter bloc où j'ai maintenant ce nouveau bloc qui existe. Alors, ce nouveau bloc, pentagone, avec la valeur 1. Mais la valeur 1 indique le nombre de pas, la dimension d'un côté. Donc, je prends le bloc, je le mets dans la zone des scripts, mais un pentagone avec une, une dimension de 1 pas, c'est un peu faible. Alors, je vais, je vais changer, je vais dire euh, 50 pas. Voilà, je vais rajouter le chapeau habituel. Quand le drapeau vert est cliqué, le système devra me dessiner un pentagone de 50 pas. On y va C'est parti. Et voilà mon pentagone de 50 pas. Si maintenant je veux un pentagone de 40 pas, je n'ai qu'à changer ici, 40. Et si je clique, j'ai un pentagone un petit peu plus petit, 30 pas, je change... Je clique et j'ai un pentagone à nouveau un petit peu plus petit. Donc par cette méthode, je peux maintenant définir des pentagones de la taille que je veux.